Bonjour, ici Jean-Luc Henri de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer comment faire des citrons confits fermentés. Euh, en fait, la plupart des lacto-fermentations, on pense à légumes fermentés. On pense à un choucroute, kimchi, sauce piquante, etc. Euh, mais il y a plein de petits fruits ou gros fruits qu'on peut fermenter. Les citrons en font partie. Et donc, je vais vous montrer comment le faire une lacto-fermentation de citron. Et après, je vous explique comment, euh, comment manger. Mais déjà, si vous voulez chercher cette recette-là, elle en livre Révolution Fermentation à la page 59 et avec une très très belle photo donc premièrement il nous faut des citrons euh, biologiques idéalement sinon vous les euh, lavez bien comme il faut euh, on va avoir besoin de sel ainsi de quelques épices feuilles de laurier coulou de girofle anis étoilé et bâton de cannelle du sel bien sûr donc première étape on va couper les citrons en quartier ensuite on les met dans le plat. Je vais mettre les épices au complet et juste après, vous allez voir, on va masser tout ça. Et voici tous nos ingrédients. C'était pas compliqué au niveau des ingrédients. Maintenant, une fois les mains super bien propres, je vais masser mon mélange. Et en massant. Ce que ça fait de masser, c'est que ça permet au sel de fondre d'une part, mais d'autre part, ça permet aux légumes ou aux fruits de dégorger. Sur ce coup là, c'est des citrons. Ça dégorge pas exactement comme euh, une feuille de chou ou du chou hein, pourrait dégorger. Donc on va les presser bien comme il faut. C'est possible que ça soit, s'en mettre un petit peu partout. Pour ça, j'ai pris un plat. Et là, j'écrase. Ça risque de prendre quelques minutes. Donc, je vais le mettre en accéléré. Alors, maintenant, mes citrons sont bien écrasés. Le jus est bien sorti. Le sel est complètement fondu. C'est le temps de rentrer ça à l'intérieur du pot. Donc, On ouvre bien le pot. C'est possible qu'on manque un petit peu de liquide, donc j'ai prévu de mettre un petit peu d'eau à l'intérieur en plus. Mais avec la quantité de sel qu'on a mis, ce sera parfait. Ouais. Je vais avoir besoin d'eau. Un petit peu plus, probablement. ouais. Là, j'ai un petit truc, mais je vois. J'ai un petit truc, ce petit truc-là. Euh, il s'appelle un visco-disque. Vraiment super pratique. Ça, vous pouvez trouver ça sur notre boutique en ligne. Euh, ça permet, le visco-disque, de faire en sorte que les ingrédients... Ne remonte pas à la surface et donc que les légumes restent, ou les fruits, restent immergés tout dans le processus de fermentation. Donc là, c'est parfait, on a assez de liquide et la fermentation va pouvoir bien se faire. Donc, dans le livre, ils indiquent une fermentation d'environ 30 jours. Je vais mélanger juste un petit peu comme ça. Ce qui est pratique avec le pickle pipe, ah ouais, c'est un autre petit truc qu'on trouve sur notre site internet. Le pickle pipe, ça permet de faire en sorte que les gaz puissent sortir sans que l'oxygène rentre. Le seul truc avec ça, les pickle pipes, c'est qu'il ne faut pas être tenté de le presser. Donc, il ne faut pas le mettre à proximité euh, ni d'un enfant ni d'un adulte. En fait, euh, hommes, femmes, enfants, adultes, ils ont tous envie de, de presser le petit téton. Euh, donc, Mettez loin de la portée des, des humains euh, et autres euh, créatures. Donc, euh, donc là, je mélange juste un petit peu pour m'assurer que tout soit bien mélangé. Je vais laisser fermenter environ un mois. Et je dis environ, parce que les fermentations, en fait, ça peut être plus ou moins long. On peut, on peut vraiment faire varier la durée. Euh, mais un mois, ça devrait être vraiment un bon temps pour ça. Bonne fermentation